Salutations, ici David pour un nouveau quick tip, alors aujourd'hui je voudrais vous donner 7 types de posts de contenu à publier sur un site internet, si vous avez un site internet de n'importe quel type ou un blog, une e-boutique, etc, vous aurez besoin de contenu pour publier sur votre site internet pour euh, attirer les visiteurs, euh, pour vous référencer sur Google, attirer les visiteurs et créer de la valeur pour votre site internet. Donc, Pour trouver des idées, on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo, ça, sera, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà en tout cas pour vous donner euh, un esprit du type de contenu à publier. Voici sept types de contenus qui sont assez populaires et qui plaisent en général aux gens. Alors il y a euh, les interviews, premièrement. Il y a les réponses aux questions des internautes, des, de vos visiteurs, deuxièmement. Il y a les critiques de votre part, donc troisièmement, les études de cas. Donc une étude de cas sur un cas réel euh, de préférence qui fait référence à votre produit. Cinquièmement, un contenu recyclé, donc c'est-à-dire un vieux contenu que vous aviez, que vous avez mis à jour ou alors que vous avez changé de, de thématique ou de support. Par exemple, si vous avez fait une vidéo, vous pouvez la transformer en texte, etc. Vous pouvez euh, également avoir du contenu de quelqu'un d'autre, donc du contenu publié par quelqu'un d'autre. Et enfin, finalement, quelque chose qui marche très très bien aussi, c'est des listes, donc des tops ou des listes de de choses à faire ou d'outils, etc. Donc des simples listes. Donc voilà pour vos 7 idées de contenu, de type de contenu. A partir de là, vous pouvez décider quoi publier par rapport à votre thématique. Dans une autre vidéo, un peu plus tard, ça fera l'objet d'un quick tip, d'un prochain quick tip. Je vous donnerai des idées pour trouver du contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. à très vite pour un nouveau quick tip. C'était David. Merci. A très vite.